Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix va. Dieu lève donc la tête, regarde à Jésus, il pourra qu'importe l'adversaire. Reste tranquille, il est vaincu. Au oh, nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au oh, nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Tempête, reste tranquille, la paix viendra, Relève donc la tête, regarde à Jésus, il pouvoir qu'importe la terre, c'est Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Que le Seigneur soit réellement béni, que Dieu nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre... Psaume, chapitre 128, nous lisons la parole du Seigneur. Que Dieu soit béni. Psaume, chapitre 128, nous lisons la parole de Dieu. Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'éternel « Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'éternel. L'éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. »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 Car tu es digne Père avec beaucoup de reconnaissance aussi de tout notre cœur, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, lui, Paul, prisonnier de Christ, c'est vraiment une grâce pour nous aussi, comme pour lui aussi, de pouvoir devenir un prisonnier de Christ, mon bel-aimé Seigneur. C'est là que réalisons le bonheur de pouvoir accrocher à toi, de pouvoir te servir comme toi, tu le désires aussi, parce que c'est un soutien que tu nous apportes, mon Père. Sois béni encore aujourd'hui pour ton amour et ta bonté La grâce que tu nous as accordée, Père Saint-Dieu De pouvoir être compté parmi Les tiens, Seigneur Jésus, ceux-là Qui marchent à ta suite, mon béni, mes Vincent, qui sont aussi conduits par toi Et éclairés davantage par ta main puissante Notre Dieu, nous sommes réellement reconnaissants à toi parce que nous sommes Le troupeau de ton pâturage que ta main puissante Conduit, et nous réalisons qu'aujourd'hui Encore tu nous conduis, tu nous éclaires Et tu nous conduis vraiment vers le vrai pâturage Notre Dieu, merci comme aussi David a pu vivre des en ce temps-là que L'éternel est mon berger C'est comme ça ce que nous allons se décrier encore aujourd'hui Que tu es réellement notre berger, Seigneur Merci encore pour ce soutien et les secours, pour les cantiques Nous avons chanté à ton honneur à toi Et aussi la grâce de voir être là dans ces lieux Et ceux aussi qui sont en connexion à différents endroits mais Nous avons tous chanté, mon bien-aimé Père-Tubissant Que tu sois donc exalté pour cela aussi, mon bien-aimé Pour la joie de pouvoir être encore Pour rassembler avec ton père, mon bien-aimé Père-Tubissant Bien que étant de loin, mais nous sommes en communion Les uns avec les autres, mon bien-aimé père Saint Dieu Merci pour... Chaque antique a été chanté, merci encore pour les psaumes, merci encore pour l'adoration, encore mon béni, mon père tu dis ça, merci pour tout ce que tu fais pour nous encore en ce jour, mon sauveur. Sois béni, encore exalté. Nous te remettons ces instants entre tes mains, Seigneur, pour nous conduire et nous parler aussi, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Vous pouvez vous, vous asseoir nous nous réjouissons toujours de ces moments bénis que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir avoir et nous tenir aussi dans, dans sa présence et surtout aussi dans sa maison et comme l'écriture le dit si souvent que l'homme ne vit pas de pain seulement mais de toute parole qui sort donc de la bouche de l'Éternel notre Dieu. Nous réalisons combien cela aussi a l'impact aussi sur nous et dans notre marche de tous les jours de pouvoir réellement aussi avoir ce qui nous est nécessaire pour notre croissance spirituelle enfin que nous puissions tenir aussi dans, dans le mauvais jour aussi effectivement aussi parce que nous avons quelque chose qui nous soutient, nous nous souvenons que notre Seigneur Jésus Christ lorsqu'il était sur la terre et après avoir prié, il fut amené effectivement dans le désert et là que c'est le diable qui vient Satan qui vient aussi pour le tenter il vient aussi avec euh, euh, la parole mais mal placé effectivement qui n'était pas dans son contexte cela que qu'il pouvait dire au Seigneur « il est écrit » et le Seigneur lui a aussi répondu en disant « il est aussi écrit ». Nous lui sommes reconnaissants notre Dieu pour sa bonté, son amour et sa miséricorde aussi à notre endroit, sa compassion de pouvoir aussi continuer à pouvoir nous instruire et nous montrer effectivement aussi la voie juste que nous devons arriver à pouvoir suivre. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous tous qui êtes là aussi en, en connexion et qui aussi êtes en communion avec nous ce soir. Dans tout le pays où vous pouvez vous trouver, dans tous les endroits, nous nous réjouissons que nous avons des frères et des sœurs avec lesquels effectivement nous pouvons avoir communion aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Nous, réalisons, comme cela aussi était été dit par David, qu'un jour dans ce parvis, vaut mieux que nous aimons tant être dans les lieux où le Seigneur, notre Dieu, et il est glorifié, il est exalté effectivement aussi Par le cœur qu'il aime aussi et Par le cœur les, les désire davantage Le Seigneur lui-même avait dit Lorsque la question lui avait été posée Quel est donc le premier ou le plus grand de tous les commandements Il a répondu avec clarté en disant Voici le premier de tous les commandements Écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur S'il est unique, c'est qu'il n'y a point un Dieu à côté de lui, ni près de lui ni même avant lui, ni même après lui, parce qu'il est le seul Seigneur. Et dit que tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de ta pensée et de tout ton être, effectivement. C'est ce Dieu-là auquel, effectivement, nous sommes appelés à pouvoir aimer et que chacun de nous puisse arriver à pouvoir aussi avoir cet amour sincère à son endroit. Parce que dans le livre des aïeux chapitre 28, il dit une chose que ce peuple s'approche de moi et la crainte qu'il a de moi, c'est une, une tradition humaine effectivement et que son cœur effectivement est tellement éloigné de moi. Il ne me loue pas les lèvres effectivement, mais le cœur est éloigné de moi. Ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse trouver une place dans ton cœur et aussi dans mon cœur, que nous puissions vraiment tous ensemble de tout notre cœur parce que c'est cet amour divin de Dieu à notre cœur effectivement quand nous l'aimons de tout notre cœur que nous pouvons maintenant aussi arriver à pouvoir aimer aussi notre prochain, notre frère et notre sœur. Et, et cela là qu'effectivement que cette écriture trouve donc son application où il est écrit dans psaume 133 que voici haut oh, qu'il est agréable, qu'il est vraiment doux pour des frères de demeurer unis donc ensemble. Ce ne sont pas des frères qui ont des des, des, des des façons de voir différentes, chacun a sa façon de voir ou une façon de comprendre les saintes écritures différentes. Non, ce sont ceux-là, comme nous l'avons entendu, je pense c'était le dit, qui après avoir reçu la même parole, le même sémence effectivement, et a produit, le même sentiment, effectivement, et il nous a dit qu'ils étaient tous d'un même cœur et une même âme. On peut réaliser que lorsqu'ils étaient comme cela, et qu'il y a un même cœur, avec le même désir, avec la même foi, avec le, le, le même amour pour, pour ces, ces Jésus de, de Nazareth, effectivement, alors là, lorsqu'ils se mettent ensemble pour prier, quelque chose doit se passer. C'est comme cela que, lorsque les apôtres ont été donc flagellés, frappés, effectivement, dans le chapitre 4 de, de, des Actes, effectivement, et qu'on les avait interdit de pouvoir prêcher au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'ils allèrent donc vers le leur, et là, ensemble avec le leur, ceux qui avaient cru la même parole, effectivement, qu'ils avaient prêché, effectivement, et ils élèvent tous ensemble, effectivement, la voix. Et quand ils prièrent, effectivement, et, et, et, et prièrent tous ensemble, effectivement, la Bible dit que le lieu où ils étaient et trembla donc. Donc, qu'il est vraiment doux et agréable pour les frères de demeurer unis ensemble, effectivement, dans la parole de Dieu, effectivement, ayant la même foi, ayant la même attente, ayant la même considération. Cela que le Seigneur descend, qui déverse donc la bénédiction, la vie et l'éternité aussi en, en abondance. C'est à quoi nous sommes donc appelés et aussi à par le Seigneur, à pouvoir réellement aussi nous tenir dans cette position pour que le Seigneur puisse réellement aussi accomplir son œuvre. Que Dieu te bénisse mon frère Rosario et ma sœur Maria. Nous sommes heureux de pouvoir vous voir effectivement là. Nous disons que c'est nécessaire pour cela que le Seigneur veut que nous puissions dans une position telle que nos cœurs et nos âmes et, et aussi ce que nous avons comme pensée aussi puisse être aussi tourné dans les scènes d'écriture comme nous l'avons aussi lu aussi dans les philippiens qui veut dire, au reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est pur, ce qui est digne de loi effectivement soit donc l'objet de vos pensées. C'est dans ces conditions-là effectivement que le Seigneur pourra davantage encore travailler parce que ce qu'il fait effectivement, c'est ce qu'il cherche à atteindre comme but effectivement pour que nous puissions arriver à pouvoir atteindre l'objet pour lequel il est il a donc appelé ce que nous parvenons donc à atteindre l'unité de la foi, la stature parfaite de Christ, effectivement. Et cela, c'est tout un chacun de nous, effectivement, mais Dieu travaillant dans chacun de nous d'une manière assez individuelle, et comme c'est lui qui est donc l'auteur, qui commence une œuvre et qui l'achève aussi, alors nous voyons qu'effectivement, qu il fait le même travail dans chacun de nous, pour autant que nous ayons ouvert effectivement nos cœurs comme les saintes écritures, nous le disent ainsi. C'est ce à quoi nous travaillons, comme cet homme de Dieu a eu à pouvoir le dire effectivement de tout son cœur. Et c'est là que nous comprenons en réalité de pourquoi des choses qui concernent les seigneurs, je pense que, et c'est cela ce que l'apôtre Paul, pouvait le dire quelque part dans le livre des, des Colossiens ou des Sévésiens, je pense que c'est cela, et, et nous aimons cela puisque c'est ce qu'on répète un peu la plupart du temps quand nous, nous lisons ces, ces, ces écritures. Nous voyons qu'effectivement qu'il il nous montre en réalité comment ce que les choses sont, et qu'effectivement, ce que le Seigneur attend et ce que le Seigneur cherche, effectivement, il a dit, je prends le livre des Éphésiens, Colossiens, je pense que c'est cela, effectivement, Colossiens au chapitre 1 du 1. je pense que c'est cela, oui, hein. Et je pense que c'est cela, oui, cela, oui. Voilà, c'est cela ce qu'il dit, effectivement. Il dit, que, il dit, il dit ici, il dit, verset 26, il dit, le mystère caché de tout temps, Colossiens 1, 26, il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la, glo la glorieuse pardon, richesse de ses mystères parmi le païen, à savoir, Christ en vous, donc, l'espérance et la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et insuisant donc tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, donc, tout homme devenu parfait en Christ c'est ce à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment donc en moi. Donc, il nous montre qu'effectivement que l'objectif pour lequel il est là, qu'il a été envoyé, effectivement, c'est que, réellement, que qui soit formé dans le croyant, effectivement, que, que tout homme soit devenu Parfait donc en Christ, effectivement, comme le Seigneur lui-même a eu à pouvoir donner, effectivement, des dons et les ministères. Il dit, on dit que la Bible dit, effectivement, qu'il qu a donné les uns comme pour le perfectionnement des saints. Et comme cela, effectivement, aussi, je pense, dans les livres des Éphésiens au chapitre 4. Nous pouvons juste les lire rapidement aussi. Éphésiens au chapitre 4, où cela est écrit aussi clairement. Verset 11, il dit...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 Donc nous comprenons qu'effectivement, que c'est à quoi, effectivement, que le Seigneur a, a eu à pouvoir, il m'a aussi donné des dons, et c'est pour ça aussi que ces hommes ont eu à pouvoir travailler et servir le Seigneur pour que, et au travers de son corps, effectivement, s'appelle ceux ce, ce à qui l'a racheté, effectivement, par la parole, qui est donc annoncée, il puisse atteindre, effectivement, son objectif, en réalité, comme l'Écriture le fait savoir aussi dans le livre de, des Aïe, au chapitre 53, où il dit que s'il consent à donner sa vie, il verra donc une postérité, et il prolongera donc ses jours. Nous remercions notre Dieu de ce que il ne se lasse point, notre Seigneur, notre Sauveur. il ne dort point, il ne sommeille point. Et c'est celui, c'est Dieu-là qui continue à pouvoir faire son travail dans chacun de nous pour que, au jour le jour, effectivement, et chaque jour qui passe, nous puissions... À encore d'avantage, effectivement, dans les choses qui concernent notre Dieu, afin que nous puissions atteindre, effectivement, le but pour lequel il nous a donc appelés. C'est un travail que le Seigneur a commencé dans chacun. C'est aussi un travail qu'il continue à pouvoir faire, effectivement, jusqu'à ce qu'il puisse arriver à pouvoir atteindre, effectivement, son achèvement. Et nous savons avec certitude que ce que Dieu a commencé, il achève toujours. C'est pour ça que nous avons l'assurance, effectivement, que ce que Dieu a dit, effectivement, qu'il doit obtenir, effectivement, de ceux qu'il a appelés, qu'il a choisi, il va l'obtenir. Parce que comme il ne fait jamais les choses à moitié, il fait réellement un travail aussi dans la profondeur pour qu'il puisse davantage arriver à pouvoir vraiment obtenir effectivement cet homme selon ce que lui, il a eu comme désir, comme nous l'avons entendu. Cet homme devenu parfait donc en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a eu à pouvoir lui dire lui-même effectivement que « Soyez donc parfait comme votre Père Céleste et parfait. Et est parfait. » Et c'est par lui effectivement que nous atteindrons finalement cette perfection puisque puisqu'il l'a dit effectivement alors, il a aussi donné aussi les moyens par lesquels nous pouvons aussi y parvenir, effectivement. Et pour que nous puissions atteindre la perfection, il faut que ce qui nous façonne soit aussi parfait. C'est pour ça que nous... Réalisons combien il nous est donc nécessaire de pouvoir réellement aussi recevoir ce qui est parfait, afin de pouvoir nous permettre à pouvoir atteindre la perfection. Parce que si ce que nous recevons n'est pas parfait, il nous est donc impossible de pouvoir réellement amener, être, atteindre effectivement la perfection, comme cela nous a été dit aussi dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, à propos effectivement de tout ce qui pouvait être offert. Dans le livre des Thessaloniciens, je pense que c'est la première des Paul aux de Thessaloniciens, nous venons lire un peu là-dessus, et, et aujourd'hui, je pense que je ne vais pas vous retenir longtemps. Et, et, voilà, 1 Épître des Thessaloniciens au chapitre 2, lisons l'écriture qui nous dit, à partir du verset 1, donc 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, il nous dit, Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons donc pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de biens de, de, de combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs euh, impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonne nos cœurs. Amen. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour la grâce que tu nous as accordée encore ce soir de pouvoir nous retrouver dans ta maison à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le privilège de pouvoir réellement être là pour pouvoir aussi te louer et aussi d'entendre aussi ta voix qui nous parle aussi pour pouvoir nous ramener à pouvoir prendre conscience du temps, de l'heure dans laquelle nous nous trouvons et aussi de ta, ton travail aussi, ton œuvre aussi dans chacun de nous, dans mon frère aussi, dans ma soeur, dans ce que nous sommes aussi, au Dieu, en fait que nous puissions vraiment atteindre l'objectif pour lequel tu nous as appelé. Pourquoi bon, nous disposons encore ce soir pour que tu puisses prendre le contrôle et agir encore davantage, en nous montrant la voie juste à pouvoir suivre, Père, et comme tu le veux, Père. Bénis ton peuple, rassemblé à différents endroits, et aussi ici, Père, de mission, différents endroits aussi, -père tu es le Dieu qui nous conduit, qui nous soutient aussi, et nous te remercions pour ta bonté, ton amour et ta grâce. Merci pour tout. Sois béni, Père, et quand nous t'avons ainsi prié, au nom de Seigneur Christ. Amen. Vous pouvez certainement vous asseoir. Nous, nous réalisons comme cet homme de Dieu pouvait le dire, effectivement, c'est l'apôtre Paul. Et nous réalisons aussi comment il s'adresse effectivement à, à ce peuple. Et regardez bien dans le chapitre 1, à partir du verset 1, il dit Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de saint qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient donc données. Nous réalisons qu'effectivement, qu'il s'adresse effectivement, qu il effectivement à, à ce peuple dont tu as aussi la certitude, la en réalité, de, de qui ce peuple, et puis aussi de qui, effectivement, ce peuple a pu recevoir, effectivement, la parole qui a fait qu'il soit devenu effectivement, ce qu'ils sont devenus. C'est pour ça que nous voyons que plus bas, effectivement, il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant donc mention de vous dans nos prières. » Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu que vous avez donc été donc élus. Donc il avait donc cette certitude effectivement, sachant effectivement d'où effectivement ils avaient eu à pouvoir avoir cette possibilité de pouvoir devenir aussi des croyants parce que ils avaient pu entendre effectivement l'évangile. Et comme il a dit ici dans le chapitre 2 toujours parlant de Saint-Lucien, il a fait comprendre que au verset je pense ici à partir de je pense que c'est oui. À partir du, verset, à partir du verset, verset 2, il dit, « Après avoir, après avoir souffert et reçu des outrages, effectivement, à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de biens de combat. » Donc, effectivement, il a annoncé, effectivement, l'évangile de Dieu. Comme tu l'as fait comprendre, effectivement, ce qu'il savait très bien, effectivement, ce qu'il en était. C'est pour ça que vous pouvez voir dans les scènes écritures, je pense que dans... dans, dans, dans, dans, dans dans 1, 1 Corinthiens chapitre 15, je pense à cela aussi. parce Il fait référence à cela, pour montrer effectivement l'importance de ce qu'il en été, de ce qu'il a eu à pouvoir annoncer, parce qu'il parle bien de l'évangile de Dieu, effectivement, qui a été annoncé, qui a fait qu'eux deviennent ce qu'ils sont devenus, effectivement. Pour qu'ils puissent dire effectivement à eux que réellement nous réalisons que nous avons, nous, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour. Et effectivement aussi, la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu. Donc à dit que, pour que toutes ces choses-là puissent réellement avoir leur effet en eux, il fallait qu'ils puissent recevoir quelque chose de vrai. Donc effectivement, c'est quoi ce qu'il dit effectivement ici dans 1 Corinthiens chapitre 15 Il, il répète ici en faisant comprendre cela. Il dit, je vous rappelle donc, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez donc persévéré, par lequel vous êtes sauvés, pour autant que vous le reteniez, comme tel que moi je voulais donc annoncer autrement vous n'aurez cru donc en vain donc il insistait sur la qualité de la parole effectivement qu'ils avaient reçue parce que lui-même il était conscient de ce que cela, ce qu'il avait reçu parce que auparavant il était un malfaiteur comme l'a dit, il a persécuté l'église effectivement mais il y a eu un changement dans son propre vie en réalité, pourquoi Parce que il a eu à pouvoir recevoir effectivement cet évangile, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a eu à pouvoir prêcher quand il était sur la terre et quand il a raconté Paul sur, euh, sur, euh, sur, sur le chemin de Maïs, effectivement, non je le de Damas, effectivement. Et voilà qu'effectivement qu'il lui a donc parlé et puis il a été effectivement conduit chez Ananias, effectivement. Et c'était eu à pour entendre l'évangile, effectivement, et c'est ça qui a eu à pouvoir changer en réalité aussi sa propre vie. Il a réalisé qu'effectivement que de l'ancien qu'il était, il est devenu maintenant une nouvelle création, effectivement, en Jésus-Christ notre Seigneur, par l'évangile qu'il a reçu. Donc cet évangile avait donc la puissance de transformation, de transformer les hommes. C'est pour ça qu'il était tellement déterminé à cela, pour ne pas mais avec quoi que ce soit, parce qu'il savait que s'il si y avait un mélange comme ça a été avec les caïfs et tout cela, effectivement, ça n'avait jamais changé sa nature, effectivement. Mais ce qui était pur, qui venait tellement du Seigneur, a eu à pouvoir changer la nature de cet homme et qui était devenu une nouvelle création. Et, et maintenant, il pouvait vraiment voir maintenant les choses de Dieu de la manière que Dieu voulait qu'il voie cela. C'est pour ça que quand il est parti, effectivement, il a prêché et il était sûr et certain que ceux qui pouvaient recevoir cet évangile-là qu'il a prêché, effectivement, parce que il l'a dit aussi. D'où est-ce qu'il a reçu cet évangile Comme nous l'avons souvent répété ici il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai annoncé, et puis en se référant toujours effectivement aux saintes écritures, démontrant que l'origine, effectivement, ce sont donc les saintes écritures. Et il a démontré cela. C'est comme ça qu'il a prêché aussi effectivement aux Thessaloniciens. Et ceux-là qui ont eu à pouvoir entendre cet évangile, effectivement, ils ont aussi réalisé que ce n'était pas comme l'évangile, effectivement, ou les choses qui ont été annoncées par, par les hommes qui ont apporté euh, leurs diverses compenser ou même leur propre interprétation à cela, parce que l'interprétation que qui les gens apportent, effectivement, ne peut pas arriver à voir amener l'homme à, à un changement véritable. Mais ce que l'apôtre Paul a apporté, effectivement, nous voyons ce que cela a produit, effectivement. C'est ainsi que dans le même chapitre, effectivement, euh, euh, oui, effectivement, chapitre 2, il nous dit une chose un peu plus loin il nous fait part de cela hein. il dit, c'est pourquoi, verset 13 il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre donc il avait l'assurance qu'effectivement que la parole qu'il prêchait, c'était pas sa parole c'était réellement la parole de Dieu qui en elle se trouve la vie effectivement qui peut aussi transformer la vie d'un homme effectivement, et puis il dit effectivement que euh, la parole de Dieu qu c'est qu que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons donc fait entendre vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc, effectivement, et là, l'action, effectivement, profonde dans, dans, dans le cœur de celui qui, qui la reçoit et qui croit en cela, effectivement. Donc, il, il insistait sur ce point parce qu'il savait qu'effectivement, que c'est comme cela qu'on atteindrait cet objectif, effectivement, comme il dit, mais pour que nous nous présentions à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, on ne peut pas ramener un homme parfait avec ce qui est imparfait. Il faut qu'il y ait d'abord le parfait comme pour qu'on puisse arriver à atteindre seulement la perfection aussi. Donc, c'est avec le parfait qu'on peut atteindre aussi le parfait. Si ce n'est pas le parfait, c'est l'imparfait, l'homme ne sera jamais parfait. Donc c'est pour ça qu'effectivement qu il était sûr et certain de ce qu'il pouvait arriver à pouvoir apporter. Et il veillait à cela, vraiment, à ce que ce qu'il apporterait au peuple de Dieu soit réellement conforme à ce que Dieu a dit. C'est pour ça qu'il dit ici au verset suivant, verset 3, dans Samuel chapitre 2, verset 3, il dit, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. » Parce que si cela se repose sur ce genre de choses, évidemment, comme on délire, effectivement, l'erreur, alors comment voulez-vous qu'on puisse arriver à pouvoir atteindre la perfection? Moi, moi, effectivement, c'est un tour parfait d'équilibre, comme la Bible le dit, effectivement. C'est pas possible. Il faut qu'effectivement, que nous nous basons sur la chose qui est juste, effectivement. qu'il soit ça la chose qui a été vraiment éprouvée, et effectivement que cette chose est vraiment, la chose véritablement vraie. Et sous cela aussi, qu'on a pu voir, c'est les témoignages là à y avoir produit dans les autres, effectivement, qui ont eu à pouvoir le recevoir aussi avant. Et ce que, Pierre, ce que Paul a pu voir aussi, dans les autres aussi, effectivement, aussi. Donc là, il dit, « Non sur, ni sur l'erreur ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Donc si Dieu l'a jugé effectivement ainsi, digne, c'est que ce Dieu doit avoir nettoyé effectivement cet homme doit avoir effectivement fait son travail de profondeur dans la personne, effectivement, afin que tout ce qui est, effectivement, de l'homme qui peut arriver à pouvoir interférer avec les choses qui sont de Dieu, effectivement, soit complètement ôté et mis à l'écart, effectivement, afin que Dieu pleine, possession de la personne, 100%, afin qu'il puisse agir entre cette personne, effectivement, comme lui il veut, de manière à ce que l'homme ne soit pas, effectivement, celui qui soit le maître qui commande, effectivement, les choses divines de Dieu. C'est pour ça que, pourquoi on dit cela Parce que l'être humain a tendance à pouvoir faire les choses selon aussi ses propres pensées, ses propres aussi motivations. Ce ça veut dire quoi effectivement Ça veut dire que l'homme donne parfois les choses qui sont ces choses à lui propre, sa façon à lui propre effectivement, pas ce que Dieu dit effectivement, et qu'il fait passer la chose qui est à lui comme c'était la parole de Dieu. Alors Dieu, Dieu comme étant Dieu, il ne que sa parole. Il ne peut pas accomplir quelque chose qu effectivement, que, qui n'a rien à voir avec lui. Et, et si l'homme donne ce qui est à lui, Dieu ne peut pas être là-dedans. Donc ce que, que l'homme donne effectivement, va simplement produire dans l'homme ce qui est de l'homme. Ah oui, c'est sûr et certain, parce que ça vient de l'homme. Mais quand ça vient de Dieu, effectivement, ça produit ce qui est de Dieu. Alors quand ça vient de Dieu, effectivement, ça fait de nous des hommes et des femmes qui sont donc spirituels. Et quand ça vient de l'homme, effectivement, ça fait de nous ce qui est, donc que ce soit mes femmes, charnels. Alors c'est pour ça que cet homme, effectivement, sachant l'importance et l'objectif de Dieu, c'est que d'avoir des fils et des filles. Les fils et des filles ne sont pas des filles charnelles ou des filles charnelles, effectivement, des fils et des filles de Dieu spirituels, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent donc en esprit donc, et en vérité. Donc, la vérité marche avec l'esprit parce que l'esprit suit donc la parole de Dieu, puisque. Ta parole est la vérité pour pouvoir l'accomplir, effectivement, comme les scènes écritures le demandent. Donc, cet homme, l'apôtre Paul, avait cette charge, effectivement, de pouvoir veiller à ce que la parole de Dieu soit transmise, effectivement, de la manière que Dieu l'a voulu, parce que l'évangile du royaume, ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'a prêché. c'était d'abord le Seigneur Jésus Christ lui-même, d'abord, qui a appréciait cet évangile du royaume. L'évangile qu'on a vu, effectivement, qu'il guérissait les malades, il prenait soin de, oui, c'est sûr et certain, et même quand il est dans le tombeau, effectivement, l'a ramené aussi à la résurrection, à la vie aussi. Aussi. Donc, si nous aussi, nous avons la même parole, c'est pour ça que, que Dieu te bénisse, pour ça que le Seigneur a veillé. Chaque véritable homme de Dieu, il est taillé jusqu'à ce qu'il puisse avoir le caractère de son, son maître, effectivement. Parce que le même sentiment qui est dans le maître, effectivement, ce même sentiment passe aussi, aussi dans le serviteur. Parce qu'il a le désir de quoi, effectivement Le maître n'est pas venu, le Seigneur n'est pas venu sur la terre pour ton argent, pour ton or, il n'en a pas besoin. Il est venu pour le salut de ton âme. Donc si c'est un homme que Dieu envoie aussi, il ne va pas commencer à voir prêcher pour l'argent, pour l'or, effectivement, parce qu'il n'en a pas besoin. Ce qu'il il a été envoyé pas pour l'argent ni pour l'or, il a été envoyé pour le salut des âmes. Donc le même sentiment qui est dans le maître, effectivement, se trouve dans les disciples, effectivement. Pour que la parole de Dieu, qui a été prêchée par le maître, effectivement, qui a fait que les âmes ont été sauvées. Oh, que Dieu soit béni. Ça me fait penser à, à cet homme ici qui est qui. Il était dans la difficulté, effectivement, et que quand il a eu à pouvoir entendre que le maître passait par là, il a couru pour monter sur un sycomore, pensant que le maître ne l'avait pas vu, parce qu'il passait inaperçu il par de beaucoup de gens, parce qu'il était petit détail. Mais là, il est monté sur sycomore effectivement, Mais le Seigneur passait par là, parce qu'il savait que Zachée avait ses désirs, effectivement. Et quand il est arrivé, il a dit à Zachée descends, je vais aller chez toi. Cet homme a été... Juste la parole a dit que, descends, détonne, des effectivement, je vais aller chez toi. Cette parole a changé l'homme. Zacharie arrive chez lui. Il dit "Mais Seigneur, je vais donner au pauvre. Effectivement, dit. Pourquoi Parce que la parole que le Seigneur adresse à quelqu'un transforme la personne. Et c'est normal aussi que les apôtres puissent arriver à voir comprendre que ce qu'il a prêché, ce qu'il a vécu, parce que l'Évangile n'est pas seulement la bouche à parler, mais c'est la vie que nous vivons. Le maître l'a démontré effectivement. Donc, il non seulement il prêchait, mais il était même la vie même de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il était la parole de Dieu manifestée dans tout le moindre détail." Et c'est comme cela que ces hommes, effectivement, que le Seigneur a pu prendre, effectivement, et, et a eu à pouvoir maintenant agir à eux, et maintenant prendre possession d'eux pour que cette même évangile puisse arriver à pouvoir continuer. Il devait avoir, effectivement, aussi le même désir qu'avait le Maître, effectivement. Non seulement cela, c'est pour ça que le Seigneur leur avait dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit, parce que le Maître avait la parole, il était la parole, et aussi lui-même aussi l'Esprit. Donc il fallait que le Saint-Esprit vienne, enfin, qu'il qu soit identiquement au Maître. Ah oui, hein, tel Maître, tel serviteur, et, et c'est comme cela que le Seigneur avait voulu qu'il qu ne leur manque absolument rien. Donc ils avaient la parole, et ils avaient aussi l'esprit. Donc effectivement, comme le Seigneur sur la terre aussi, il était ainsi. Donc il est vraiment parfait. Notre... C'est pour ça que ils ont donc commencé à avoir prêché donc l'évangile, prêcher l'évangile avec puissance parce que c'était comme ça qu'il avait traité. Et aussi ils ont prêché aussi le même évangile effectivement parce que c'est ce que le maître les renseigner C'est pour ça que nous voyons qu'ils sont vraiment restés attachés, non pas aux enseignements de quelqu'un, mais aux enseignements, effectivement, que le maître avait donné Souvenez-vous de l'apôtre Paul, effectivement, que dans les livres de Corinthiens, au chapitre 11. Qu'est-ce qu'il nous dit, effectivement Ce qui veut dire que... Il n'était pas là quand le maître était avec les, les apôtres, effectivement, quand ils ont vécu, il a prêché, effectivement, vous connaissez, effectivement, à quel moment il est venu, donc, à, à la fois, c'est quand le Seigneur était ressuscité, est parti, effectivement, les apôtres, le Saint-Esprit -Saint descendu, les apôtres ont commencé à voir prêcher l'évangile, et lui, persécutant l'église, effectivement, pensant qu'il servait Dieu, ou il combattait Dieu, effectivement, ainsi, donc, voilà que... Sur le chemin de la masse, pardon, et donc le Seigneur lui est donc apparu. Et maintenant voilà qu'il est venu donc, effectivement, les fils, serviteurs du Seigneur en réalité. Alors regardez qu est ce qui s'était passé, effectivement. Pendant que le Seigneur était avec les disciples, là, il leur a dit effectivement que, euh, le jour, lors, lors de la sainte scène qu'il leur a montré, faire en comprendre effectivement, ceci est mon corps, prenez manger, le, le, ceci est et mon sang, buvez-en, ainsi de suite. Mais il n'était pas là. Mais regardez, parce que pour que nous comprenions que le Seigneur a veillé que l'Évangile qu'il avait prêché aux disciples, effectivement, et la pratique aussi des choses, soit exactement quand ils vont s'y prêcher, exactement comme il a eu à pouvoir le prêcher, ils vont aussi comme aussi euh, a eu à pouvoir s'y les faire. Et remarquez, dans le livre d'un Corinthien au chapitre 11, il nous dit une chose, effectivement, l'apôtre Paul. Un Corinthiens au chapitre 11, il nous dit ici, je crois que verset 23... Pierre, plus tard encore, effectivement, que les Seigneur soient ressuscités et étant donc monté au ciel, il dit, par l'apôtre Paul il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il dit bien que j'ai reçu du Seigneur, c'est que le Seigneur, lui, lui a enseigné parce qu'il n'était pas avec les apôtres. Qu'est-ce que je reçus, J'ai Je dit, Seigneur, ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit. C'est-à-dire que le Seigneur est venu donc, il lui a donc enseigné. C'est-à-dire que cet homme a eu le même enseignement qu'avaient donc les apôtres, parce que le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait des variations. Non, il voulait que ça soit la même parole effectivement avec le même esprit jusqu'à C'est pour ça que vous voyez même que tellement ils étaient remplis de l'esprit du Seigneur que quand on voyait ces hommes qui servaient Dieu Aujourd'hui, les hommes sont tellement euh, offusqués, effectivement, et que quand on voit que tu agis, effectivement, que ta vie à toi, et les Seigneurs fait des choses, pas tous ceux qu'on entend à la télévision, nous avons fait des miracles. Non, il y a des, des, des choses, effectivement, que Dieu fait, qu'on voit dans la vie dans sa vie, qui sont réellement conformes à ce que le Seigneur était sur la terre quand il les faisait. Pendant l'exemple, effectivement, quand, quand sur le chemin, quand pour le. Je crois que c'est le fils de Jairus, effectivement, quand il est arrivé dans cette maison, là-bas, il y a des gens qui pleuraient, effectivement, quest qui s'est passé il a dit de sortir le Seigneur Jésus, de sortir, de sortir ses disciples effectivement, et puis il écrit effectivement jeune fille, dit, il dit mais cour, mais ça veut dire que jeune fille, lève-toi. Ça je crois que si vous lisez sans écritures, vous venez vous souvenir de cela. Et la jeune fille s'est levée effectivement, il a donné à ses parents. Voilà aussi que quand, euh, lorsque l'apôtre Pierre est resté aussi, effectivement, qu'il y a eu donc une dame qui était donc morte de l'autre côté, effectivement, aussi, bon, on a demandé qu'il puisse venir, effectivement, il est venu, les gens ont fait des bruits, il a fait, c'est le bruit, effectivement, et puis là, il, il a répété la même chose. Il dit :« J'ai une femme, lève-toi. » C'est-à-dire que les mêmes paroles que le Seigneur avait à, à, à, à, à prononcer, l'apôtre Pierre l'a prononcé aussi, et la femme s'est levée. Donc, ils ont vraiment servi le Maître. Et quand on le voyait, effectivement, on voyait qui, effectivement, dans la personne. On voyait Christ, effectivement, un l'acte, effectivement, comment il était, comment les était Ça cest dire que Christ, le Seigneur, était dans ses serviteurs. C'est pour ça qu'il a bien prié ces jours-là dans Jean chapitre 17 en disant, mais je les prie, non, pas seulement pour eux, mais pour ceux-là qui recevaient aussi, je voulais dire effectivement dans Jean 17. Jean 17, je pense, c'est cela. Dans sa prière de sa comme on le dit, effectivement. Et voilà. Donc Jean chapitre 17. Voilà. Jean 17, il dit, je pense que c'est cela, oui, mm -hmm. voilà. Jean 17, chapitre 17, verset 20, il dit, « Ce n'est ne pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole Ça veut dire que lorsqu'ils vont prêcher effectivement l'Évangile, eh ben, ceux-là qui vont croire effectivement puissent arriver à être... Un comme toi. C'est ce qui est écrit, hein. Il dit, il dit mais ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, en fait que tout soit un. Vous comprenez donc ce qui veut dire que si la parole qu'ils allaient annoncer était différente de ce que le Seigneur lui-même avait annoncé, parce qu'il avait dit que moi et le Père, nous sommes un. Parce que, il ne fallait pas que c'est le Père qui parle de moi. Il dit qu'effectivement que la Bible dit que Dieu était en Christ. C'est ce, ce qui est écrit. Réconcilia donc le monde avec lui-même. Donc effectivement, que c'était Dieu dans la forme d'un homme qui était là sur la terre, effectivement, Et qu'il dit que nous sommes un. Maintenant, si nous, nous devons aussi faire partie de l'unité, de l'unité, effectivement, en Christ, effectivement, notre Seigneur, et bien nous devons avoir exactement la même chose. Et si c'est par la parole des, des apôtres, effectivement, comme il a dit, parce que c'est pour ça que nous disons si souvent ici que parfois, gens se pas la question, mais c'est frère il exagère. Non, mon frère et ma sœur, quand on dit que vous avez reçu les Jésus des églises, c'est pas de la Bible, effectivement, c'est 100% vrai. Parce que qui vous a prêché, c'est Jésus en question. Parce que lui qui vous a prêché, il vient de l'école biblique. Il a reçu son Jésus de l'école biblique. Il vous apporte le même Jésus de l'école biblique. Qui fait de vous des théoriciens? Puisque si c'est son Jésus de, de, de baptiste, il va vous prêcher un Jésus de baptiste, effectivement, vous le recevez aussi la même chose. Vous devenez aussi un baptiste, effectivement, là-dessus. Et comment vous voulez être un avec le Jésus de la Bible Parce que vous n'avez rien à voir avec lui. Il n'y a pas d'unité à ce moment-là. C'est important cela. Et pour avoir l'unité avec Jésus de la Bible, il faut que nous recevions le Jésus de la Bible, qui est la plénitude de la divinité, la parole de Dieu. Donc, il est toute la petite habite en lui. C'est à dire qu'il il est la parole de Dieu, hein, complètement 100%. C'est pour ça qu'on dit bien à ceux qui l'ont reçu. Donc c'est Jésus de la Bible, effectivement, celui qui transforme les hommes. Donc effectivement, nous comprenons que pour que cela soit fait, effectivement, il faut que ça soit le même Évangile, ça soit la même parole, avec avec toute sa puissance, effectivement, parce qu'il ne peut pas être un tout petit peu 80. 18% la parole de Dieu et puis les 2% c'est rien. Ça peut pas être ça. Ça ne peut pas me rendre un avec le Seigneur. Non. Il me faut 100% la parole. Quand c'est 100%, alors je suis sûr et certain qu'il est 100%, je suis aussi 100%. Gloire à Dieu, on devient un. Voilà pourquoi nous avons besoin de cela. Nous n'avons pas besoin des, des, des, des fables habilement conçues. Nous avons besoin, effectivement, de, de la parole qui vient, effectivement, de Dieu et qui fait, effectivement, qu'il y a la même puissance, même autorité pour transformer les hommes. Nous voulons être échangés. Vous savez, on n'a on a pas besoin de rester toujours la même personne. Je veux être changé. Si dans l'évangile, il y a eu des vrais chrétiens, je veux être l'un de ceux-là. Il me faut ce changement dans ma propre vie. Alors, qu'est-ce qui peut me changer J'ai écouté des histoires depuis des années, des années, effectivement, je suis toujours pareil. Je veux un changement dans ma vie. Ah oui, ça, c'est sûr et certain. Ça... Et cela me rappelle un frère, un pasteur, vous connaissez, tous ceux qui sont ici connaissent cela, le pasteur euh, d'Haïti. Milo, effectivement, Similo. Et alors, on ne le connaissait pas. j'étais ici. Dans pays là-bas, là, donc, donc il faisait partie en fait, de, de, de la conglomérat des pasteurs là-bas, des églises dénominationnelles, de effectivement. Et il servait Dieu comme, enfin, comme, il, comme il faisait. Et il prêchait comme il prêchait, mais un jour il s'est arrêté lui-même, parce qu'il a laissé témoignages à lui-même. Il dit, mais, mais c'est quand même bizarre, bon. on a fait bon, des, des, des, des, des, des, des, des séminaires, ceci et cela. Mais la vie ne change pas. On est toujours dans la même chose, on tourne dans la même chose, effectivement. Bon, on voit que Dieu n'est pas là dans nos affaires faire effectivement dans nos églises, il n'y a pas il faut qu'il y ait quand même un changement à nous, il a servi ses désirs effectivement que les changements soient apportés, effectivement il voulait voir un changement, c'est comme ça que il dit qu'à ce moment là que je priais comme ça Dieu dit Seigneur mais ça, ça, ça, ça, ça, ça n'avance pas, on a beau faire mais ça ne bouge pas, on est toujours effectivement comme cela, et puis il est allé dormir, à dormant effectivement il voit, il dit qu'il arrivait qu'il était debout, quelque part à côté d'un arbre, et puis à tout d'un coup, il entend effectivement que la voix qui vient du ciel qui lui dit, euh, cherche mon serviteur, invitez-le dans votre pays, et quand il viendra, il vous apportera la parole de vie qui fera que vous ayez les changements aussi dans votre pays ici. Il était en Haïti, et puis il entend seulement cette parole, cette voix qui lui dit cela de celle, mais bon, quelques temps après, on lui fait descendre une photo. Et il voit donc la photo effectivement qu'on lui a donc montrée. C'est ainsi qu'il s'est réveillé. Et il s'est mis à se dire, mais Seigneur, tu me dis de pouvoir chercher telle personne, tu m'as montré effectivement la photo, mais son nom, tu m'as pas donné, son pays, tu m'as pas donné, tu sais pas très bien où est-ce que moi je peux le trouver, et comment je dois faire. C'est-à-dire que quand on a quand même besoin du Seigneur, et surtout que, que quelque chose se passe dans notre vie, c'est-à-dire que déjà le fait qu'il a eu cette soirée, c'est parce que Dieu voulait que quelque chose se passe. Parce que il faut une grâce de Dieu pour sentir une soif comme ça. Parce que tout le monde, va dans son train-train, parce que quand on voit que leur business fonctionne très bien, il ne va pas se poser la question. Il dit non, ben ça va, nos églises, ça va, plus au être même s'il n'y a pas de changement dans les gens, l'important que soit les bancs soient remplis. Mais ce n'est pas les bancs que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes qui doivent être changés, transformés et qui deviennent effectivement des fils et des filles de Dieu. Parce qu'un jour nous partirons, c'est bon, on ne va pas partir avec. Hein. Même si tu as un million, effectivement, de gens qui sont avec, Ces gens-là vont mourir. La direction qu'ils vont aller, c'est l'enfer. Mais ce que Dieu veut, c'est d'avoir ses fils et ses filles pour qu'ils reviennent à lui. C'est comme ça qu'il a prié et il n'a pas entendu ni une voix, ni rien du tout. Mais il était poussé à pouvoir prendre son ordinateur, effectivement, aller sur Internet. Et voilà que, et en touchant à gauche, à droite, effectivement, sur Internet, Dieu a sa façon de faire. Et paf, il voit simplement. Un endroit, c'était qui, International Mission Center par clique. et qu'est-ce qu'il voit Il voit exactement la personne que Dieu lui avait montré, la photo qui descend, et il tombe par terre. C'est la pas possible. C'est la même personne, effectivement, que Dieu m'a montré, effectivement. Et je viens de le voir maintenant sur l'ordinateur. Sur et c'est comme ça qu'il nous a envoyé aussi un email ici en demandant frère, voilà, il a rendu son témoignage, Effectivement, d'abord il n'a pas, il m'a ben, d'abord rien dit de ce qui s'était passé. Il a demandé. D'abord il a dit Seigneur, si c'est bien lui. Si je l'invite effectivement, qu'il dise effectivement que je suis d'accord de venir chez vous, je saurais que c'est vraiment lui. C'est comme ça qu'il a envoyé l'email ici chez nous. Et puis bon, j'ai eu l'email, je lui ai répondu en disant que par la grâce du Seigneur, Dieu voulant, ben, je pourrais venir chez vous dans votre pays. C'est comme ça que Dieu a ouvert la porte effectivement en Haïti. Et là, quand le Seigneur a accordé la grâce qu'on soit là-bas, le Seigneur a agi. Je crois que tout le monde connaît les témoignages effectivement de la manière dont le Seigneur a eu à pouvoir. Aujourd'hui, nous avons une église là-bas. Qui tient aussi. Et Nous remercions le Seigneur pour cela. Donc, nous comprenons qu'effectivement que c'est donc le Seigneur nous montre effectivement ce que il faut que nous puissions avoir cette parole effectivement qui qui agit en nous, qui nous transforme, parce que l'objectif, ce n'est pas de rester toujours tel que nous sommes, c'est de pouvoir atteindre la stature. Parfaite de Christ Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous amène à cela Si Christ est parfait C'est parce qu'il est la parole Et si on doit devenir parfait c'est parce qu'on doit être la parole Donc il nous faut cette même sémence Pas deux sémences mais la même sémence avec la puissance des transformations qui nous transforme effectivement, qui nous ramène effectivement. C'est pour ça que quand on la reçoit, eh bien, il faut qu'on puisse mourir. Le baptême est important, donc on est en... Pas le baptême trinitaire, hein, parce que les gens sont baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ça, c'est pas un baptême biblique, c'est un baptême diabolique. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Jamais, jamais, aucun croyant de la Bible, lisez bien vos Bibles. Hein. Aucun croyant de la Bible n'a jamais été baptisé dans le titre du Père, Fils et Saint Esprit. Ça, ça vient de l'Église catholique. Non, c'est important qu'on puisse le savoir parce que tout le monde doit savoir effectivement que c'est, ce n'est pas dans la Bible parce que aucun, aucun apôtre. Aucun serviteur de Dieu, véritablement envoyé de Dieu, n'a baptisé des gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux que Dieu a appelés dans les saints et ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ depuis même les jours de la Sainte-Côte. Ah ben voilà, jusque toute la Bible entière. Vous ne trouverez jamais dans la Bible, effectivement, quelque part, quelqu'un a été baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que là, ça veut dire que vous êtes mort avec Christ. Et puis vous ressuscitez avec lui pour que nous puissions marcher, comme la Bible dit, en nouveauté de vie. Et pour cela, effectivement, comme nous l'avons cité aussi dans les scènes écritures, dans le Deutéronome chapitre 8, il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui seront de la bouche de Dieu. Ton problème à toi, c'est de critiquer la parole de Dieu, tu n'avanceras jamais. cest pour garder, pour avoir des erreurs, effectivement, la manière dont la parole de Dieu est apportée, tu n'avanceras jamais. Ce dont on a besoin, effectivement, c'est de pouvoir entendre la parole de Dieu, la recevoir. La croire, effectivement, c'est tout. Ce que Dieu me demande, c'est ça. Amen, amen. Pas de raisonner, pas de dire, mais oui, là, c'est pas bien dit. Non, ce dont, ce dont tu as besoin, dit, mais Seigneur, ça, c'est ta parole. Je reçois ce qui a été donné, je crois. C'est pour ça qu'il dit, effectivement, que... Dans les scènes et qui, tout, je pense l'apôtre Paul euh, les dit effectivement ici quelque part dans un Corinthiens, effectivement aussi dans, mm, mm, et, <rire> je pense que c'est l'apôtre Pierre qui les fait savoir aussi là-dedans, que ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, et, et l'apôtre Paul les dit aussi dans le livre d'un Corinthien chapitre 2, je pense, je pense que c'est cela aussi dans Corinthiens. Corinthien, au chapitre 2, pardon je suis un peu plus loin, un Corinthien au chapitre, au chapitre 1 au chapitre 2 je pense que c'est cela, oui, ah, voilà, voilà. Ils dit, euh, ah voilà, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, vous y êtes, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et, de tremblement. et ma prédication, et ma, et ma parole et ma, parole, ma prédication ne répondait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc nous avons besoin de pouvoir simplement entendre ce que Dieu nous dit, mais dans une simplicité comme il a toujours été, il a toujours choisi des hommes simples. Mais les hommes n'ont pas voulu la voie de la simplicité de Dieu, ils ont voulu chercher la voie du doctorat. Je parle bien du doctorat de la théologie, donc c'est cela que... Euh... Parce que là, dans cette voie, c'est l'égarement, en fait, effectivement. Comme nous le disons, si vous n'avez pas les Jésus de la Bible, vous avez reçu les Jésus de Baptiste, les Jésus des de presbytériens, les Jésus de cela, cela, Eh bien vous pouvez jamais être un avec les Jésus de la Bible, parce que les Jésus que vous avez reçus n'est pas le même. C'est de la Bible. Vous direz, « Oh, oh, monsieur, ce n'est pas possible, vous nous racontez. » Mais bien sûr, madame, dans, dans, je pense à 2 Corinthiens au chapitre 11, je pense à cela, oui. 2 Corinthiens chapitre 11, nous disons, Ah oui, aujourd'hui, je ne vais plus, je vais essayer de pouvoir vous parce que, Nous disons, 2 Corinthiens chapitre 11, il nous dit ça, verset 1, il dit, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. » Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que les serpents se disent par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent effectivement de la simplicité à l'égard de Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, un autre Jésus. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, je dis, eh bien c'est normal qu'on vous presse, quand vous appréciez ce Jésus des, des pentecôtistes ou des, des presbytériens, vous devenez un presbytérien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et quand on vous dit, mais qui êtes-vous, est-ce que vous êtes un croyant, je suis presbytérien. Mais Christ n'est pas un presbytérien. Jésus n'est pas un presbytérien. Jésus est la parole des dieux. Donc, on doit comprendre qu'effectivement que nous nous identifions à notre destination nous-mêmes. Je suis un presbytérien, je suis un catholique, je suis un... enfin, ben, ceci, ceci, cela. Et oui, vous allez à votre destination et dire "Et tu es un chrétien Ah, je suis un, un catholique. Bon, tu vas chez les catholiques, mais les catholiques ne vont pas au ciel. Ah, je suis un presbytérien. Tu vas chez les presbytériens, les presbytériens ne vont pas au ciel." ne peut voler au ciel, ne peut aller au ciel tellement que, que des fils et des filles de Dieu. Parce qu'il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, vous avez reçu qui? Quel Jésus avez-vous reçu? C'est ça le, le grand problème. C'est pour ça que vous ne pourrez pas atteindre la perfection, puisque dans ce que vous avez eu à pouvoir recevoir, il n'y a pas de perfection. C'est pour ça qu'on nous dit que la parole de Dieu, elle a en elle la vie en fait, elle transforme. Et nous donne. Si déjà, on nous dit qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est-à-dire qu'elle a la puissance de faire de toi un fils de Dieu. Pas n'importe qui effectivement, mais un fils de Dieu, une fille de Dieu. Ça, il faut réaliser cela. Parce que sans ça, effectivement, si ce n'est pas la parole de Dieu, non, tu es un membre d'une église pentecôtiste, baptiste, presbytérienne. mais quand tu mourras, eh bien, tu vas aller là où les présbytériens vont. Parce qu'il n'y a pas une place au ciel pour les presbytériens. Non, au ciel, il n'y a que la place pour des fils et des filles de Dieu. C'est que qu'on doit comprendre, effectivement, pour que nous sachions de quelle manière, effectivement, nous devons arriver à pouvoir écouter recevoir. Parce qu'on court sur à gauche et à droite, et à gauche et ciel si sort, effectivement, tout celui qui se présente, effectivement, oh, voici l'homme de Dieu. Mais il est l'homme de Dieu. Ce n'est pas un homme. Il faut d'abord savoir, mais comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est en dépendant, effectivement. Il faut d'abord qu'on sache sa source. Parce qu'il ne va pas boire à toutes les sources sur le chemin, monsieur. Non, madame. Parce qu'il y a des sources d'eau qui sont empoisonnées. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut que nous puissions arriver à pouvoir être sûrs. C'est ce là que nous, nous vivons, effectivement, surtout aussi comme l'Écriture nous fait savoir de ce que nous recevons comme la parole de Dieu, comme les Saintes Écritures nous le disent. Nous sommes dans un temps tout à fait particulier. C'est un temps très difficile et aussi un temps très mauvais, mais aussi un temps glorieux, mon frère et ma sœur. Glorieux parce que s'il y a un temps où la parole de Dieu devait être prêchée dans sa plaisir, c'est bien ce temps ici où Dieu a eu à pouvoir restaurer la parole. Et nous sommes sûrs et certains de ce que nous avons reçu. Lève-toi, sois éclairé. C'est bien ce temps. Car ta lumière à toi. Hein arrive, elle est là, effectivement, et nous devons avons réalisé ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a donné. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, quand, quand le Seigneur t'a accordé la grâce de pouvoir également retrouver cette fontaine d'eau vive, effectivement, que, et, et, et, et, et, comme les, qui les dis, effectivement, et que nous accrochons à cela, alors c'est sûr et certain. Et cela, comme, comme cette femme, la, la femme samaritaine, effectivement, au puits haut. Oh, vous savez, en parlant de cela, ça me fait penser à notre frère Enzo euh, qui est qui est là-bas en France, que Dieu le bénisse et sa famille entière, effectivement, et, et sa famille. Et, et quand c'était hier avant-hier, il m'envoyait un message, il dit, oh là là, il dit parce que il, il, il, il retranscrit aussi les prédications. Il dit, mais c'est extraordinaire, la prédication qu'on a entendue dimanche. Bon, c'est quand on réécoute encore une deuxième fois qu'on dit, mais quelle, quelle parole, quelle profondeur, mais comment les gens peuvent écouter ça et continuer en chemin et oui, c'est vrai, on se pose bien des questions. Comment est-ce que les gens peuvent entendre cela? Et, et demeurer toujours pareil aussi. C'est là que, comme l'écriture, pour fait voir aussi, c'est comme si les ailes du canard, lorsqu'on verse de l'eau comme ça, ça ne pénètre pas dedans, mais ça ruisselle au-dessus. Et les uns trouvent les critiques, effectivement, comme notre précieux frère ici, cocos qui qui a eu le désir de pouvoir, conduit par pouvoir mettre au moins la partie des prédications sur, sur les nets, effectivement, dans son euh, partie, effectivement où il le fait. Alors euh, les gens écoutaient et puis il <rire> y en a un qui a écouté, <rire> parce qu'il m'a envoyé ça aujourd'hui, effectivement, il y en a un qui a écouté, effectivement, il dit, oh, il dit, je vais reprendre les prédicateurs, ce qu'il a dit. Il, dit oh, il a dit que Satan était l'adversaire de Dieu. Elle a dit non, elle a dit non, non, Satan ne peut pas être l'adversaire de Dieu. Satan est l'adversaire de l'homme. J'ai dit, oh, et il est prédicateur, d'après ce que j'ai entendu, il est prédicateur. Hein. Et, et alors, je crois qu'il a essayé de pouvoir argumenter. Ah oui, ça ça sonne en se disant, mais Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Alors, si Satan n'est pas l'adversaire de Dieu, Satan, il dit, Satan est l'adversaire de l'homme. <rire> bon, posez-nous la question. La question que je posais, parce que quand on va j'ai dit, mais. <coughs> Qu'est-ce que c'est que l'adversaire C'est lui qui combat, non Alors, bon, il dit que c'est l'adversaire de l'homme. Mais d'abord, l'homme n'était pas dans le problème. Parce que le péché a commencé pas sur la terre. Donc c'est Satan là-bas dans les cieux qui a combattu. Mais bien sûr, il a voulu prendre, prendre la place de qui De Dieu. Bien sûr, c'est ce qu'il a voulu. Et c'est pour ça qu'on l'a on a, on a, on a, on a précipité là-bas. Il a dit, oui, et puis il a trouvé l'homme. Pourquoi, pourquoi a-t-il été l'homme homme À cause que Dieu aime l'homme. Donc tout ce que Dieu aime, lui, veut va détruire cela. Il est adversaire de qui Mais de Dieu C'est quand même la Bible. Et puis dans le sélection, on le dit bien, hein Donc, D'être le sien, chapitre 2, il le dit bien, donc, euh, qu'il puisse euh, lire cela. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que, oui, les gens qui se ces des prédicateurs, ils ont une logique, effectivement, ils déduisent, mais en fait, ils n'ont rien. Ils n'ont rien de Dieu, effectivement. Et ces personnes peuvent dire que nous allons prêcher la parole de Dieu. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Ils prêchent leur théologie, qu'ils ont eu, on ne sait où, mais nous avons besoin des, des, des ceux qui pressent l'évangile par le saint esprit et c'est là nous donne effectivement aussi la vie effectivement qui nous transforme, qui nous ramène. Parce que nous savons que Pierre ni Paul ne sont pas des prédicateurs, mais le seul prédicateur c'est le Seigneur Jésus. Amen. Donc ce que nous voulons effectivement que, c'est pour ça qu'il a dit que, je vous laisserai pas en fêlin. je reviendrai en vous. C'est à c'est-à-dire que je vous donnerai des consolateurs, l'esprit des vérités. Il vous annoncera la vérité, il vous conduira. Qui est l'esprit des vérités C'est Jésus Amen. Non, c'est, c'est celui-là que nous désirons comme apôtre, comme prophète, comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur. C'est Jésus de Nazareth. C'est pour ça que nous aimons le Saint-Esprit qui puisse réellement nous conduire. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne, qu'il vous rendre encore plus capable de pouvoir réellement aussi vous accrocher aux choses que le Seigneur notre Dieu nous donne et qui nous donnera effectivement parce que le temps devient très mauvais et, et dans ce temps ici dans lequel nous nous trouvons il a dit à ah, celui qui vaincra donc celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit nous avons besoin d'entendre ce que l'Esprit dit parce que les hommes veulent nous faire croire effectivement faire comprendre. nous voulons entendre ce que l'Esprit dit parce que c'est cela que je peux avoir aussi la victoire dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc nous lever et, et prier ensemble pour cela aussi. Tendre. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tout le pas de mon voyage ici. Ah. Quel bonheur de marcher. sans cesse